Salut Sébine, c'est bienvenue dans cette vidéo. Euh, merci à tous hein, pour euh, votre soutien. N'oubliez pas de mettre un petit, un petit pouce et puis vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les prochaines notifications. Et puis c'est important aussi pour notre référencement, euh, du moins le référencement de la chaîne hein, sur euh, sur la plateforme de YouTube. Ça, c'est dit aujourd'hui. Qu'est ce que nous allons voir Nous allons voir que les départs de feu domestiques sont beaucoup plus fréquents qu'on pourrait euh, l'imaginer. Et surtout, euh, la piqûre de rappel que je voudrais vous faire, c'est n'oubliez pas que on peut préparer en amont, mettre des choses en place pour justement éviter qu'on se retrouve complètement euh, pris au dépourvu. Euh, parce que ce qui est important, euh, ça c'est vrai que c'est indéniable, c'est le facteur temps. À partir du moment où on ne... Euh, Comment dire, on ne dispose pas de suffisamment de marge en termes de temps pour pouvoir s'organiser et soit intervenir directement euh, si c'est un, un départ de feu qui, qui, qui vient de démarrer ou soit pour évacuer carrément, quitter les lieux. Et c'est ça, parce qu'il y a un cheminement pour l'évacuation qu'il faudra prendre et si ce dernier à un moment donné n'est ben, pas praticable et eh ben vous ne pouvez pas évacuer alors là aussi qu'est-ce qu'on met en place si on est dans l'incapacité d'évacuer euh, pour que on puisse euh, on va dire euh, euh, augmenter euh, ses chances de survie jusqu'à l'arrivée des secours voilà donc vous savez très bien que toutes ces choses là ce n'est pas au dernier moment qu'il faut s'y intéresser. Il faut s'y préparer en amont, à l'avance, pour que le jour J, on puisse gérer la situation de crise, on va dire, en limitant euh, au maximum les, euh, les accidents, les dégâts, les, euh, les intoxications, les brûlures et surtout bah, les, les, bah, les décès, quoi, les, les victimes. Voilà, bah, écoutez... N'oubliez pas que je suis là pour ça. Mettez en commentaire si vous avez besoin d'infos ou quoi que ce soit, si vous avez des questionnements par rapport à comment optimiser votre sécurité à la maison. Euh, alors, toute maison confondue, hein, que ce soit une, une villa, un studio, euh, un duplex, peu importe. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment spécifique à l'agencement et à l'aménagement. De, de votre chez vous. Euh, voilà on va pas organiser les choses de la même façon euh, qu'on a un deux pièces qu'on qu soit dans un immeuble ou euh, qu'on soit sur un rez-de-chaussée euh, etc etc. Donc euh, n'oubliez pas, laissez-moi en, en commentaire vos questionnements et je tâcherai bien sûr d'y répondre euh, euh, du mieux que, que possible et surtout le plus rapidement possible. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour la suite.